Dans cette vidéo, je vais vous partager quatre types de questions à poser absolument dans vos entretiens de vente, des conversations téléphoniques avec un client potentiel, que vous soyez dans le coaching, dans le service, dans la formation, dans la transformation. Ce sont des questions qui vous aideront véritablement à gagner la confiance, également à servir, à aider vos clients à se dire oui à eux-mêmes. Bonjour, mon nom est Zico Kiax. je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience de dans le business pour vous aider à poser les bonnes questions dans vos entretiens de vente ou de conversation d'influence de gamme. Donc, si c'est important pour vous de gagner la confiance des clients et de les servir vraiment, de leur donner la possibilité de se dire oui à eux-mêmes, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez l'opportunité même de télécharger la version PDF de cette vidéo. Premier type de questions, ce sont les questions dites ouvertes. Celles-là, elles sont bien connues parce que ce sont les questions qui sont censées ouvrir la discussion. Elles permettent à la personne en face de vous de déballer, de partager, de dire ce qu'il y a au fond. Et quel type d'exemple on pourrait donner C'est par exemple, de quelle manière avez-vous commencé ou découvert ce la personne va pouvoir comme ça développer et raconter comment elle a découvert cette façon. Ou euh, que pensez-vous de tel type d'idée ou tel type de solution Et la personne va pouvoir développer son avis, partager son avis sur ce qu'elle n'est elle pas influencée par un avis, une suggestion ou un choix, une fausse alternative ou une question fermée, mais à la possibilité euh, de pouvoir répondre plus profondément. Ou alors, d'après vous, comment cela se passe-t-il Ou comment cela se présente-t-il Ou comment cela a-t-il pu se passer d'après vous et la personne va pouvoir développer. Ça, c'est premier type de question. Et je peux vous dire que dans les entretiens, les conversations d'influence, ce sont ces questions-là qui doivent pouvoir être posées le plus souvent. 80-90% du temps, ce sont les questions qui sont les plus importantes. Et l'idée ici, c'est de dire qu'on pourrait creuser ce type de question. Parce que lorsqu'une personne vous donne une réponse, au lieu de passer à autre chose, vous pouvez approfondir par rapport à ce qu'elle vous a dit et dire que pensez-vous de ou de quelle manière ou euh, comment expliquez-vous ceci? par exemple. Et ça nous permet comme ça d'approfondir, d'avoir une discussion profonde et pas une discussion de surface. Ce type de question a pour avantage d'aider la personne qui est face à vous à répondre à des questions, pas pour moi en semblant pour vous, pour vous donner les réponses à vous-même, mais pour lui-même. Parce qu'en prenant le temps, de répondre en profondeur, la personne réalise des choses. Et c'est au moment où elle répond et qu'elle réalise des choses qu'elle peut comme ça, en âme et conscience, avec toute la capacité, toutes ses capacités, toutes ses facultés, de réaliser, faire des prises de conscience pour prendre des prises, pour faire des prises de décision et ensuite des prises d'action qui iront dans un sens, dans une direction que la personne aura choisi elle-même et pas une décision qui lui aura été influencée ou on lui a fermé les yeux, aveuglé ou l'a boxé, on l'a mis dans un coin avec des questions qui ne donnent pas d'autre choix. Mais la vraiment des questions profondes. Ça, c'est le premier type de questions, ce sont les questions ouvertes. Deuxième type de questions, ce sont les questions de vérification. Dans un entretien de bienveillance, un entretien d'influence, au téléphone, pour convaincre, pour vendre, pour influencer, vous posez les questions ouvertes, certes, mais à un moment, vous avez besoin de savoir où en est la personne, de savoir si elle est réceptive ou s'il y a quelque chose qui bloque. Vous vérifiez un peu comme la température, le thermomètre pour savoir où on en est. C'est par exemple, c'est ok pour vous Ou euh, qu'en dites-vous Ou euh, par exemple, ça vous parle Ou alors euh, ça a du sens pour vous Ou euh, qu'est-ce que vous en pensez Simplement. Ces types de questions peuvent être les mêmes mots dans les mêmes mots qu'une question euh, ouverte. Mais là, l'objectif, c'est pas simplement d'obtenir une réponse développée comme on a tout à l'heure dans le cadre de la réponse de la question ouverte, mais ce sont des questions de vérification. Et ça vous permet de savoir qu'on est bien, on avance, on est dans la bonne direction avec notre futur client. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas bon, ou qui n'est pas compris, qui n'est pas assimilé, la personne pourra vous le dire parce que c'est justement ces moments de vérification dans lesquels vous aussi vous sentez. Vous n'êtes pas simplement à écouter ce qui est dit, mais vous écoutez aussi ce qui n'est pas dit dans les silences, dans l'intonation, parce que dans ces moments de vérification, peut-être que la personne est un peu plus émotive dans sa réponse. Et vous, vous avez l'oreille attentive pour comprendre et de savoir que vous êtes là pour servir l'autre, l'aider à dépasser ces blocages, de comprendre ce qui est dit et comprendre aussi ce qui n'est pas dit. Troisième type de questions, alors la troisième et la quatrième, ce sont des questions qui sont, je vais les mettre entre guillemets. Pourquoi Parce que dans une autre vidéo, j'ai partagé les cinq questions à ne pas poser, à éviter de poser. Et ces deux questions-là étaient dans ce lot-là. Sauf que j'ai dit qu'il fallait pouvoir les utiliser avec parcimonie, par moment spécifique, précis. Donc là, comprenez bien, regardez les deux vidéos. Si vous voulez regarder l'autre vidéo, j'ai partagé les cinq questions à éviter, les types de questions. Elle est probablement sur les comme info de la description sur cette, sur cette chaîne. Mais cette question, c'est la question fermé. Là oui, je vous invite à poser des questions fermées, mais attention, dans l'autre vidéo, je vous ai dit d'éviter de poser des questions fermées. Mais je vous ai aussi dit de choisir le moment, la séquence, pour pouvoir poser les questions fermées. En réalité, les questions fermées sont des questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non, ou par une réponse qui est très brève. Et évidemment, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir une discussion très ouverte et très profonde si on ne pose que des questions de ce type-là. Mais elles peuvent nous permettre d'introduire une question ouverte. On commence par une question fermée pour savoir dans quelle direction poser sa question ouverte. Et ensuite, après, on pose une question ouverte. Par exemple, si vous posez la question à une personne en lui disant ceci, vous pourriez très bien, évidemment, commencer par une question ouverte en disant « quelle est votre situation maritale ?» Mais si vous commencez par une question fermée, vous dites « vous m'avez dit que vous étiez en, en, en ménage, vous êtes marié, c'est bien ça ?» Oui, et ensuite, vous posez une question fermée juste après. Comment se passe ou de quelle manière ou comment c'est passé Et vous posez une question ensuite ouverte qui vous permette d'obtenir des informations. Imaginez si vous êtes par exemple un coach dans la relation familiale eh bien, vous posez d'abord une question. Vous êtes, voilà, ouverte et fermée. On vous répond et ensuite une question ouverte. Là, c'est le moment, le seul moment où vous êtes autorisé, entre guillemets, à utiliser la question fermée. Sinon, évitez de les poser parce que sinon, vous aurez un discours de sourds à langage court, très fermé, très superficiel. Et puis enfin, on a également le quatrième type de question. Ce sont les questions à choix multiples avec des alternatives des alternatives ou fausses alternatives. Je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il fallait absolument éviter de les poser. Parce que quand on pose des questions fausses alternatives, c'est lundi ou mardi. Ici, dans un cas d'un échange téléphonique, d'une conversation en face-à-face, lorsqu'une personne face à vous, vous poser une belle question ouverte, mais vous sentez qu'elle n'arrive pas à répondre. Ou elle répond, mais elle, elle a encore de la réserve. Parce qu'elle n'ose pas tout libérer, elle garde en elle. Vous lui reposez, vous avez approfondi, vous sentez que la réponse n'est toujours pas arrivée. Au lieu de passer au point suivant, proposez-lui quelques choix. Des blocs spécifiques, des blocs en fait qui pourraient présenter tous les cas de figure possibles que la personne ici pourrait avoir face à elle comme obstacle. Et là, c'est mieux d'avoir une de ces réponses là, un de ces choix là, que aucune réponse. Je vous donne un exemple. Imaginez vous êtes en conversation téléphonique avec un client et vous lui demandez euh, par exemple quelle est la problématique ou qu'est-ce qu'il ressent dans telle situation. Et la personne n'a pas envie de vous raconter encore sa frustration parce que le niveau de confiance n'est pas encore suffisamment profond. Ou alors vous avez posé des questions avant qui l'ont repoussé des questions conditionnelle ou suggestive. Et là, vous vous retrouvez à un niveau où vous tentez, question ouverte, mais les réponses n'arrivent pas. Au lieu d'avancer, sans ça, vous ne pourrez pas vraiment servir la personne. Et vous pouvez comme ça lui proposer ses alternatives en prenant à votre connaissance les différents cas qui peuvent exister. Vous dites par exemple, lorsque vous dites que vous ne vous sentez pas bien dans cette situation-là, est-ce que c'est plutôt tel type de souffrance ou c'est plutôt ça, ou ça, ou ça. Ou alors vous dites, euh, lorsque vous dites c'est plutôt un stade début, ou alors vous êtes déjà là, ou alors c'est un stade ultime, la souffrance est déjà telle, Vous lui proposez quelque chose. Et ça vous rappelle quelque chose, votre médecin, votre docteur, quand vous allez le voir, il vous dit, vous avez mal, par exemple, vous dites oui, question ouverte, fermée. Vous avez mal à quel endroit, question ouverte. Et là vous dites, docteur, bah écoutez, j'ai mal. À... Comment ça se passe la douleur Vous décrivez la douleur. Mais là, la, le médecin n'a pas les réponses qu'il lui faut. Et il vous repose une question ouverte éventuellement, et il n'a pas encore les questions précises, il ne peut pas savoir quel diagnostic vous donne. Et là, il vous dit, alors, lorsque vous faites ça et que vous sentez cette douleur, c'est plutôt une douleur au niveau des articulations, au niveau musculaire, au niveau de... Il vous propose 3, quatre comme ça, choix qui vous permettent de dire la docteur, c'est plutôt là. Ok, avec cet élément-là, au moins, je peux avancer je peux éliminer le reste et pouvoir vous donner ensuite un diagnostic le plus précis qui soit. Et c'est la même chose lorsque vous êtes en conversation d'influence. c'est la raison pour laquelle ce type de question là n'est pas à poser comme ça pour rien, il est à poser seulement au moment où vous sentez que les questions ouvertes n'ont pas abouti à des réponses profondes, précises qui vous permettent d'avoir un diagnostic précis. Et là vous avez cette alternative. Dans cette vidéo nous avons partagé ensemble quatre types de questions à poser dans vos conversations pour vendre par téléphone et vendre rappelez-vous le mot vendre, c'est convaincre, persuader, avec un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Il y a la question ouverte qui est la question principale, le type de question principale. Ensuite, nous avions la question de vérification. Ensuite, troisième type de question, ce sont les questions fermées, mais simplement pour introduire une question ouverte. Et puis enfin, la question alternative, choix multiple plutôt, qui vous permet d'être utilisée uniquement lorsque une question ouverte n'a pas permis d'obtenir la matière ou les réponses nécessaires pour faire un excellent diagnostic. Grâce à ça, vous savez ce qu'il faut faire pour poser les bonnes questions au rendez-vous. Mais le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour poser des questions puissantes, pour aider nos clients, pour développer un business, pour lancer un business dans le coaching, de la formation, de la transformation, dans le consulting ou dans les services, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous avez la possibilité de découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business. Le lien est en description. Il vous suffit simplement de me dire à quelle adresse, email vous voulez recevoir votre invitation et vous pouvez vous la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo en format PDF, il vous suffit de commenter le mot « téléphone » au bas de cette vidéo et un membre de mon équipe ou moi-même allons vous répondre pour vous dire comment vous êtes qualifié pour pouvoir recevoir le lien directement téléchargeable depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge s'abonner qui est juste là au bas de cette vidéo et activer la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines vidéos, mes prochaines publications. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, quelle est la question, qu'est-ce qui a résonné en vous. Partagez-le moi en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et puis pensez à Cliquez sur le lien pour me retrouver dans la formation juste après ou sur une des vidéos qui apparaît maintenant. C'est Zicoquiax, à très bientôt. Merci.